Hey, salut tout le monde, c'est Winman. Écoute, euh, j'ai sauté par-dessus. Donc, on va commencer par euh, voir la cocotte de mon couche-couche. Vraiment, vraiment satisfait de ce produit-là. Euh, la semence, ça, ça vient de DNA génétique. On va essayer de faire un, le zoom là, du mieux qu'on peut. Pas évident, pas évident, pas évident. C'est pas la cocotte qui a le plus de trichomes. Faut vraiment avoir un zoom là, pour le voir. Euh, cocotte quand même assez dense. Hop, là. Quand même assez dense, vraiment. Euh, je pense qu'on le voit très bien quand même. C'est pas collant. L'humidité, là, j'ai été. Euh, ça s'est super bien passé pour l'humidité. Mes contenants sont tous à 60, 61% d'humidité. Euh, j'ai pas utilisé de goutte d'eau. J'ai rien utilisé. Ça s'est super bien passé. J'ai mis des petits metteurs à l'intérieur. Puis, ça, ça a tombé à 64, 62. Et puis, euh, là, ça fait 40 jours qu'ils sont en curing. J'ai du cannabis là, à 60, 61. Euh, ça ne varie pas beaucoup, beaucoup. J'ai rien à 57. J'ai rien à 63. Donc, je pense qu'on a un bel aperçu de cette cocotte-là. Il euh, faut aller voir sur mon Instagram. Une super belle photo, je vais mettre un pouce. Les gens là, ils apprécient beaucoup là, cette photo-là de mon à couche, -couche. Alright, donc on va continuer avec euh, la suite du début de vidéo. Et puis en passant, j'ai dit que le boss était hybride Indica. C'est vraiment un hybride-hybride. Bonne vidéo. Salut tout le monde, c'est Winman. Content de vous voir aujourd'hui. assez spécial. Je vais vous parler... De mon cannabis que j'ai fait pousser moi-même, mon propre couche-couche. Toujours un plaisir de vous voir. Écoutez, mon couche-couche, ça a été d'une semence de DNA génétique. Par contre, j'ai pas fait pousser ce cannabis-là à partir de la semence. Non. J'ai fait pousser ce plan de cannabis-là à partir d'un petit clone. Un de mes ennemis m'a donné un petit clone parce qu'il m'avait fait fumer ce cannabis-là. Et je l'avais beaucoup aimé. Puis il m'a dit regarde, je te donne un cadeau. Voici un clone de ce que tu viens de fumer. J'ai fait pousser ce cannabis-là. J'en ai même fait une bouture. J'avais deux plans. Et j'ai inséré ces deux plans-là qui étaient quand même de petite taille sous ma SF-4000, vous vous rappelez quand j'ai fait pousser là, mes euh, 8 plans sous ma SF-4000 et j'ai rajouté deux petits couches-couches. Les deux petits couches-couches m'ont donné 42 grammes ensemble, c'est une petite quantité, mais je suis vraiment content euh, du résultat. Il y en a plusieurs d'entre vous qui ont vu ce que ressemblait mon couche-à-couche -couche grâce à Instagram. J'ai mis une photo. Merci pour les likes. Euh, quand même une très belle photo. Quand même une très belle photo. Euh, c'est sûr qu'il faut un petit peu zoomer pour voir les trichomes. Euh, très beau cannabis, belle petite cocotte, euh, humidité parfaite. Est-ce que c'est... Est-ce euh, que c'est euh, gommant? Pas vraiment, non. Donc, est-ce qu'il y aurait beaucoup de résine? Est-ce que ça serait bon pour euh, mettre sous la presse, pour en extraire du euh, de la rosin ou de la wax? Peut-être que non. Le goût, ben écoutez, si on regarde sur le site de la SQDC, il y a un couche-couche de DNA génétique qui est utilisé par Canopy. On sait que Canopy ont pris les semences de cannabis chez DNA génétique. DNA Genetics est une compagnie qui offre plusieurs, plusieurs semences de cannabis. Pareil comme Barney's Farm, Ripper Seed, Dinafem, etc. Quand on regarde sur le site le couche-couche, ça peut goûter épicé, boisé, diesel. Ceci, c'est diesel. Euh, c'est mon préféré de ce que j'ai fait pousser euh, Toutes les autres cannabis que je vais vous parler que j'ai fait pousser ça va être moins positif que cette vidéo euh, c'est vraiment mon préféré si vous, si vous aimeriez que je vous compare avec un goût de la SQDC je le sais que ça va vraiment faire mal mais écoutez je, je pèse mes mots je, je, je, je fais attention à comment je vous le dis ce n'est pas la même qualité que le Rockstone. Mais il goûte un petit peu comme le Rockstone. Un petit peu. Un petit peu. Je te le dis. Je te le dis. Le petit goût de diesel. Je te le dis. C'est comme le Rockstone. Le buzz est pas, il dure pas 4 heures. Euh, il est pas comme le Rockstone visuellement. OK? Il y a un petit goût de diesel comme le Rockstone. OK? C'est pas une qualité de buzz comme le Rockstone. OK? On est loin de Broken Coast. On est loin. On est loin. OK? On est loin. Sur mon 42 grammes, il reste juste ça. Euh, Là-dedans, il reste environ, là, euh, peut-être 7 grammes. Euh, ce cannabis-là, il n'a pas vraiment évolué dans le curing, euh, malgré que je suis vraiment, là, un fanatique du curing. C'est vraiment la chose la plus importante. Je n'en reviens même pas à quel point c'est important. J'ai tellement vu de l'évolution sur le goût, l'arôme de plusieurs de mes cannabis. Euh, au cours du curing. Et puis, ceux, là, là, ceux qui disent que le curing, deux semaines, c'est assez, j'ai vu, entendu sur Instagram des compagnies, des grosses compagnies dire qu'ils faisaient du curing pendant deux semaines, que c'était suffisant. Écoutez, écoutez, je vous le dis, je vous le dis. Après 14 jours, le cannabis est au pire de son goût. Je vous le dis, je vous le jure. Après 21 jours, 3 semaines, grosse, grosse, grosse différence entre la deuxième et la troisième semaine. Si vous faites pousser du cannabis, il faut absolument que vous faites le curing. Après le séchage, qui va durer le plus longtemps possible, aux alentours de 12 jours, moi ça a duré 8-9 jours, mais ça s'est bien passé. Le cannabis, après le séchage, n'a pas senti le foin. Le curing, on met le cannabis dans des pots de vitre, des pots maçons. Remplissez pas le cannabis jusqu'au rang haut. Mettez-le à la moitié, aux trois quarts. 75% du contenant, du vase, de vitre, il y a du cannabis. 1 sur 4, 25% est vide. Vous l'ouvrez, vous ouvrez votre contenant. Deux minutes par jour, vous chacun un peu. Faites ça une fois par jour. Moi, je le faisais là, deux fois par jour. La troisième semaine, je le faisais une fois par jour. Écoutez, je vous le dis, le goût, il change. Le goût, il change. Ok, je te le dis, je te le jure. Fais-moi confiance, c'est très important. Euh, je te le dis. OK? Le curing, c'est 21 jours minimum. Euh, moi, je suis déjà rendu là, à 40 jours. J'ai dépassé 5 semaines. Je suis rendu à 40 jours. Et puis, je, je, je, là, je suis vraiment... C'est très, très, très bon. C'est rendu très, très, très bon. Euh, prenez pas ça à la légère, le curing, s'il vous plaît. C'est très sérieux. Très sérieux. Le THC est entre 15 et 20 j'imagine. Euh... Pour être plus précis, je mettrais peut-être du 17%. C'est un buzz, euh, c'est pas Sativa, c'est plus euh, hybride, indica. Euh, goût diesel, je vous l'ai dit, diesel, j'imagine que c'est peut-être la limonène. <rire> euh, je regarde un peu là, les terpènes qu'on a sur le site de la SQDC. Le couche-couche de DNA génétique. Je pensais que j'étais en train de parler et que la vidéo ne roulait pas man la vidéo a roulé. Je comprends pas, des fois, il y a comme un zoom, puis là, il n'y a pas de zoom. Je te le dis, il y a un problème ici. Alright. Euh, mon couche-le-couche, -couche, euh, ça a tout duré 10 semaines. Euh, Peut-être qu'il aurait été prêt après 9 semaines. Il euh, n'y avait vraiment plus de nutriments dans la terre. Les feuilles étaient vraiment jaunes. Euh, Est-ce que j'ai eu de la misère à le trimer? Je vais, te, je vais te dire que j'aurais été supposé d'avoir de la misère, mais je me suis arrangé pour ne pas avoir de la misère. Les feuilles étaient jaunes, étaient vraiment secs. J'ai pas fait ça comme un professionnel. J'ai pris mes ciseaux, je les ai frottés. Je frottais en haut, puis les petites feuilles jaunes, revolaient. ta revolaient, ta, ta, ta, ta, ça revolait tout partout, mon homme, parce que c'était super efficace. Mais c'est pas vraiment professionnel. J'étais tout en train de frotter le bas, de frotter le Peut-être qu'il goûterait encore plus, puis qu'il serait encore plus. Peut-être qu'on aurait du 20%. J'aurais peut-être pas fait ça. Mais, j'ai peut-être pas tout frotté euh, les Buds là, sur mon 42 grammes. Euh... J'ai pas vraiment vu de différence d'un Buds à l'autre euh, quand je fume un joint. Euh... Mais vraiment, vraiment content. <rire> je vous ai dit tantôt, c'est mon préféré. Tous mes autres plants, ils m'intéressent pas beaucoup. À part un que je vais regarder euh, pour plus tard. Mais euh, j'ai pas un keeper, il n'y a pas un, un, un cannabis que je vais garder puis que je vais fumer là, pendant six mois, un an. À part celui-là, le couche à couche de DNA génétique, qui est. Que je, qui est vraiment loin du, euh, du couche à couche de DNA génétique de canopie. 39,80 le 3.5, donc si on fait le calcul, euh, 42 grammes divisé en 32.5, euh, 7, 14, 21, quand même, euh, 12. 12, 3.5. On va mettre ça sur le dos que je suis gelé, là. 12 fois 3.5, 12, mais non. 42. Donc, j'ai tout fumé ça comme un grand garçon. Donc, 12 fois 40 pièces dans le fond, que j'ai économisé, que je suis en train d'économiser. 12 fois 39,80. 477 pièces que j'économise. C'est formidable. C'est vraiment formidable, bah je continue quand même à acheter des cannabis de SQDC euh, pour ceux encore qui sont sur mon Instagram ils voient très bien qu'il y a des euh, petits concours de choisir la prochaine vidéo euh, j'ai pas encore quatre plantes que je garde en plantes mère puis que je coupe des boutures pour en faire des clones la différence entre boutures et clones euh, boutures c'est quand qu on coupe une tige ça c'est une bouture et puis le clone, mais qu'est-ce qu'il y a de la différence entre le clone et la bouture? Mais ben le clone, il y a des racines. Donc, on sait que quand on fait une bouture, hein, euh, on trempe ça dans un produit pour... Euh... Je connais pas tous les mots. Un produit de... de, de... qui a, qu a bien des euh, nutriments, man. Oh, ça? C'est quoi donc? On trempe le produit, la, la, la bouture dans... Man, j'ai dit le mot 5-6 fois cette semaine ou je me l'ai fait dire. En tout cas, on trempe ça dans un produit pour favoriser l'enracinement. Et puis, euh, vu qu'il n'y a pas de racine, on sait que la bouture, elle va boire, elle va se nourrir avec ses feuilles. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre un petit dôme pour favoriser l'humidité, favoriser l'eau dans l'air pour que la bouture, la la bouture puisse se nourrir d'eau. Parce qu'il n'y a pas de racines. Aussitôt qu'il y a des racines, on n'a plus besoin d'un dôme. On n'a plus besoin de ça, parce que là, c'est les racines qui vont prendre l'eau dans la terre. Il gèle. Il gèle, mon amant. Hein? Tu vois que je suis en... en transe. Mais, euh, c'est plate qui m'en plus beaucoup. Dans trois quatre jours, là, on va les tirer. Dans une semaine. Dans une semaine, j'en aurais pu. Donc, euh, je vais entamer d'autres produits. Allez sur mon Instagram, votez là, pour euh, ma prochaine vidéo. Euh, on vote toujours là, pour les deux. Je mets deux vidéos SQDC. Vous choisissez laquelle que vous voulez voir. Et puis, je vais mettre euh, tout de suite après cette vidéo, deux cannabis que j'ai fait pousser. Et puis, vous allez choisir laquelle des deux que vous voulez voir en premier. Alors, ah, plusieurs anecdotes avec ce couche un couche Plusieurs anecdotes. Sûrement qu'on en reparlera dans un live. Puis, parce que c'est euh, sûrement euh, une des plus belles histoires de Winman à vie. Bah, top 5. Top 5 des histoires de Winman. Mais c'est. C'est presque plus que 18 ans et plus. Non, c'est une joke. C'est une joke là, je suis rendu ailleurs. Je suis désolé, on revient. Je suis désolé, c'est moi qui revienne finalement. Euh, j'ai le fourré, bro. J'ai le fourré, j'ai le fourré. Je suis vraiment désolé. Hey, on a mieux que tu aies fourré que tu sois barnac C'est vrai, je comprends vraiment. Euh, on n'en parlera plus de Beauvédot, là On n'en parlera plus. Euh, si le monde me parle de ça, moi je réponds plus. Je réponds plus. Euh... Je réponds pas. Puis vous autres, vous répondrez. Va voir telle vidéo, ben vous répondrez vos réponses. Alright, Donc euh, je vais te montrer ça de plus près. Puis tu vois, tu vois, tu vois que je suis bien pareil. Tu sais, tu vois, c'est moi qui fait pousser ça. Sourire, agréable. Oublie pas mon homme. Ça part à partir de la semence de cannabis, bro. Si ta graine de cannabis, c'est de la bullshit, même si t'es de Master Grower, tu peux rien faire. Même si t'as l'équipement, tu ne peux rien faire. Même si t'as un super bon environnement, température, humidité, tu ne peux pas rien faire. Même si t'as des bons nutriments, ben, les nutriments, on sait qu'on s'encaisse. Alors. Alright. Alors, les nutriments, c'est. Euh, la dernière chose parce que nutriment ça, ça, ça ressemble pas mal tout pareil ça sera dans une autre vidéo donc couche à couche c'est vraiment mon préféré 42 grammes meilleur que celui de canopy euh, ultra satisfait merci encore à mon ami de québec pour ce clone que je que j'entretiens et que je conserve euh, et puis la terre dominante là c'est clairement la limonène pour mon couche-couche et croyez-le ou non c'est comme un un, un roxton embryonnaire c'est pas un bébé roxton c'est encore plus petit que ça là, là tu sais si on me dire, « ouais mais roxton euh, c'est pas du couche-couche ah dis-le. »« ouais mais du roxton euh, c'est pas du couche-couche tu as raison tu as raison euh, le roxton c'est du sour OG euh, Og couche le couche-couche c'est -couche, un phénotype d'Og couche DNA génétique qui ont fait pousser bien des Og Kush, j'imagine et puis ils en ont pogné un, ils ont trippé dessus puis ils l'ont appelé couche couche puis si t'arrives euh, puis t'écris Sour Og pour comparer mon couche-couche au Rockstone si le Rockstone c'est un Sour OG. Le Sour OG, il doit être proche du OG Kush. Je ne sais pas ce que tu penses. Je viens de le trouver. Sour OG. Le Sour OG, mon homme, crois-le, crois-le pas. C'est fait avec du Sour Diesel et du OG Kush ça, c'est quoi? Tu couches, couche. C'est un OG couche. Tu vois que je suis pas fou, le gros. Il goûte un petit peu comme le Rockstone. Donne un pouce à la vidéo. Écris un commentaire. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi sur ma chaîne Instagram. Et on se revoit très bientôt. Dans une prochaine vidéo. Merci. Peace.